– Bienvenue, M. Martinez, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que d'abord, je peux vous féliciter Inconnu il y a quatre mois, votre notoriété dépasse largement les frontières de la France. Bravo, M. Martinez. Mais vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur d'un spectacle qui est douloureux et épuisant pour les Français, et qui est coûteux pour la France et pour son image. Aujourd'hui, vainqueur apparent d'un conflit syndical et politique que vous déclenchez, que vous entretenez, certes pas seul, est-ce que vous n'en risquez pas d'en être bientôt le grand perdant Parce qu'on n'est pas en tête de tous les cortèges et combats d'arrière-garde. On ne nuit pas à la croissance et aux emplois sans en payer un jour l'addition. La, la menace terroriste est au plus haut. Euh, des policiers ont été assassinés. L'euro a débuté. Et néanmoins... Vous ne considérez pas que votre mouvement contre la loi travail, qui a commencé il y a quatre mois, peut s'arrêter, se modérer, se reporter, par solidarité, euh, par responsabilité, par esprit de responsabilité collective La société fait face tant bien que mal à l'ubérisation, à l'intelligence artificielle, aux robots, et il vous faut 100 jours pour rencontrer, comme tant d'autres syndicalistes avant vous, la ministre du Travail et pour menacer de représailles si on ne cède pas euh, au, au projet ou à votre CGT. On est au lendemain de ces violences en marge du cortège parisien, avec ce qui a beaucoup marqué les, les esprits, ce sont euh, euh, les vitres notamment de l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades vandalisés par, euh, par des casseurs. Alors... Jean-Pierre Mercier, quand Michel Cadeau, euh, le préfet de police de Paris, dit aujourd'hui mille casseurs en tête du cortège, euh, évoque une forme de solidarité de manifestants de la CGT avec les casseurs, avant d'en venir à François Hollande et Emmanuel Valls, qu'est-ce que vous répondez à cela Philippe Artillès, d'abord il y a deux heures, la CGT a clairement condamné et sans réserve ces incidents et ces débordements, mais est-ce que vous en assumez une forme de responsabilité indirecte, c'est ce que sous-entendent beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui. Alors vous dites que c'est au pouvoir public de maintenir l'ordre. Est-ce que vous reconnaissez quand même une part de responsabilité pour la CGT S Il n'y a absolument aucune responsabilité de la CGT dans les débordements. C est, c est... Vous n'y êtes toute responsabilité dans les incidents parce que chaque le manifestation, M. Martinez, neuf manifestations depuis le début du conflit, à chaque fois des violences, donc on va y venir, des violences on va y qui venir, viennent, on va y venir et des violences, violences qui interpellent la société. C'est là-dessus qu'on veut va y venir. Entendre. En tout cas, c'est un fait, la sécurité n'est pas assurée. Les policiers sont sur tous les fronts. Le terrorisme, l'euro, ils sont fatigués. N'est-il pas, pas, mais... pas temps de faire une pause dans les manifestations la sécurité... Depuis le début des manifestations, 554 policiers et gendarmes ont été blessés. Qu'avez-vous à leur dire Jean-Pierre Mercier, euh, Michel Cadeau, il dit que les CGT n'ont pas cherché à s'éloigner, au contraire, ils se rapprochaient quand il y avait une intervention des forces de police pour interpeller des casseurs afin de gêner les policiers. Est-ce que le service d'ordre de la CGT était en place, a fait ce qu'il fallait De toute évidence, non. Et le service d'ordre ne peut pas faire plus tout est fait pour respecter l'ordre les manifestations, que... Tout est fait. débordements de violence à chaque fois. Oui, Comment oui, vous bien. expliquez ça Monsieur Angélie, vous savez que quand euh, des organisations syndicales euh, prennent la responsabilité de manifestations, eh elles sont aussi responsables euh, des dérapages. Euh, Aujourd'hui, le préfet de police de Paris a évoqué qu'une petite partie des manifestants de la CGT ont eux-mêmes participé à des actes de violence, qui a eu des formes de solidarité passive avec les casseurs. Et vous savez combien les Français sont choqués par ce qui s'est passé à l'hôpital Necker. Est-ce que d'une certaine façon, vous, vous savez bien que ces casseurs viennent s'agréger à vos défilés Vous pourriez trouver d'autres formes d'expression Vous savez bien ce qui va se passer Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les Français vont beaucoup vous en vouloir de ce qui s'est passé Est-ce que c'est vraiment à votre avantage ce qui se passe est -ce Le moment n'est pas venu de suspendre, de calmer les choses pour repartir sur d'autres bases Parce que Si le gouvernement le souhaite, je vous l'ai dit, il peut suspendre le débat Mais parlementaire. Vous, le, le gouvernement peut suspendre vous, le débat parlementaire. Aujourd'hui, Philippe Martinez, vous pouvez encore montrer, vous savez tenir compte du danger terroriste qui menace toute l'Europe et même la France, et finir une grève qui est désormais sans beaucoup de grévistes. Dernière question vous savez bien que la CGT oui. a fait des tracts contre la police, des tracts qui ont été dénoncés et euh, Elle a faut fait pas... des tracts qui eh, Je ma question. Il ne faut oui. peut-être pas être étonné ensuite de voir qu'il y a au sein de vos cortèges des hommes effectivement identifiés qui s'en prennent aux policiers policiers qui, par ailleurs, ont la responsabilité de nous protéger contre le terrorisme. À un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a, qu a pas le même pays, qu'on qu ne vit pas la même chose. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui tapent sur des policiers, et puis il y a des policiers qui nous protègent. Mais on n'est pas ensemble, on n'est pas dans le même pays